Youtube, tu m'as demandé de faire un massacre en résurgence avec une arbalète. Vous avez été plusieurs à lancer le défi qu'il fallait faire plus de 20 kills avec cette arbalète. Vous allez voir que c'est plus efficace qu'un sniper. Régalez-vous et pensez à vous abonner. Chat, la game commence hill. Ça, je suis bon, oui. Bien joué à lui, les gars. Il a bien joué. Le rush au snipe, un peu trop osé. Bah, il faut essayer, les gars. Il faut, il faut essayer. C'est ce qui fait plaisir, eh, hey, Timushiwa, hello. You camp here, motherfucker. <coughs> Comment? <coughs> Comment? Euh j'ai mis un couteau, j'ai mis 3 balles, et il est pas mort Hum non Il vous savez quoi du coup On va faire... je, je suis sûr qu'ils m'ont volé mes armes ces enculés ils ont... Ils ont pas l'air frais d'intelligence mes mates, hein, les gars euh, Qu'est-ce que je pourrais faire du coup t'as quand même frérot frérot pourquoi tu fais le mec show butcher t'es nul Oh. T'es où C'était sûr hein. Bon Chat, on est en train de bolosser Les mecs Encore Il est pas quand même en train de retomber son loadout Je voulais jouer cross. Uh, bon allez, on va se déplacer les gars. Je leur ai bloqué le colis assez longtemps. Après, en même temps, ils sont vraiment tombés en boucle, ils cherchaient. Faut que je tente un truc les gars. C'est fuite vraiment. Est-ce que j'ai pas bien. Est-ce que je fais pas bien de m'acharner sur eux les gars Vu la taille des putes que c'est. En vrai, moi je trouve hein. Il y a des méchants en face. Non, no way. Oh elle est, elle est ouf celle-là les gars. Hop, je pars sur un petit flanking par la gauche les gars. Ok. Je suis vraiment un, un gourmand indéterré chat. Est-ce que je suis au même niveau que vous ou vous êtes encore plus haut Ah vous êtes là les gars Ok. Et de l'un. Et deux. Il de... est où le troisième On doit rejoindre la zone de sécurité. Le drone est à court de carburant. J'ai voulu décaler jusqu'à la fin. Il y a un truc à faire là, non Alors, il y a un mec devant moi, il y a un mec légèrement de l'autre côté. Donc la meilleure solution stratégique, c'est de faire un flank par la droite. On prend la cover des toits. Je suis quasiment positionné. Je suis positionné. Ah, je suis bloqué. Ok. Donc là ce que, ce que ça ça veut dire les gars C'est qu'il y a un mec juste à ma gauche Et l'autre en dessous de moi Le mec à gauche a l'air pas mal énervé Vu qu'il a Alors j'ai gagné un duel Que j'étais pas censé gagner là Il a, il a été mauvais mais je l'ai foulé de shot Ah on voit le dernier joueur c'est pas le dernier joueur en fait. Je travaille un caillou. Euh... Il doit circuler en dessous de moi les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser. Et on va mettre toutes les chances de notre côté de gagner. ok bon je vais attendre que la, la zone schlink ailleurs on va laisser zéro chance au hasard on va lui montrer qu'on est bien là on va essayer de prendre des petites infos pas d'infos je pourrais même revive un mate, euh, si ça pouvait le faire kiffer tout à l'heure. On va jouer tranquille, on n'est pas pressé les gars. Alors là c'est pas évident. Je vais partir par là. Hop là, petite réanimation. Ça c'est pour faire kiffer le dernier tu vois en mode Tiens mais viens, viens finir la game avec moi Et lui je vais faire 3-6 T'es et... infernal Qu'est-ce qu'il y a chat On a développé les compétences qu'on n'aurait pas dû développer Voilà Plus de 20 kills chat En résurgence Avec une arbalète Tu viens de faire 52 kills en deux games C'est pas faux